Alors, comment on fait? Alors, vous êtes vite, mais. moi j'en ai un je, je sors juste là. Alors, il y a. Il y a oui, j'avais noté Anne, la maison Pignon Vert. Ouais. Tiens. Là, On a tôt. cette série, vous avez la série. Je vais regarder. Nous sommes vendredi. Je reçois la bibliothèque de Cirque-les-Bains qui vient pour son renouvellement biannuel. Donc deux fois par an, les bibliothèques viennent à la médiathèque, dans l'espace de choix, renouveler une partie ou tout d'ailleurs de leur fonds départemental qui leur permet d'avoir des nouveautés à proposer à leurs lecteurs, en plus des nouveautés que même achètent. Euh, ils viennent soit seuls, soit plusieurs, ça dépend de la taille de la bibliothèque, du nombre de documents qu'ils veulent renouveler. Donc là, on est à peu près sur 300 documents euh, renouvelés pour quatre personnes qui sont sur place. Chacun se répartit suivant euh, ses connaissances, ses préférences. Donc euh, certains vont faire plutôt la BD, d'autres vont faire plutôt les romans adultes, d'autres plutôt la jeunesse. En même temps, euh, ils ont des demandes. Donc, euh, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je fais des recherches sur euh, ce qui est handicap invisible, notamment euh, l'hyperactivité et, euh, et l'autisme. Le renouvellement est préparé euh, à la bibliothèque euh, avant qu'ils viennent. Donc, ils savent combien de documents ils vont venir récupérer, combien de romans ils vont prendre. Et généralement, ils s'y tiennent bon, après euh, plus ou moins quelques exemplaires prêts. Donc, quand ils ont besoin, je suis là. S'ils n'ont pas besoin, euh, il n'y a pas ma foi, je les laisse se débrouiller. Les bibliothèques réservent des documents de leur espace de choix ou de la GRD sur le portail de Moselia. Tous les matins, je reçois euh, sur la boîte mail une, euh, la liste des réservations GRD qui ont été faites euh, la veille ou les jours d'avant. Je l'imprime et ensuite je vais chercher euh, en grande réserve départementale les, les livres euh, demandés. Et quand euh, j'ai fini d'aller les chercher, je les passe en retour dans le module. Et ça les affecte aux bibliothèques euh, qui les ont demandés. Et ensuite je vais aller les mettre dans les casiers à destination des pôles concernés. Donc là par exemple c'est pour Créange et les étagères de l'autre côté c'est pour euh, les pôles de messe. Les navettes sont tous les 15 jours. Les chauffeurs viennent les chercher et après ils sont euh, amenés aux bibliothèques. Quel timing! On est pile dans les temps. Hein. On avait dit la nuit, mais la ouais, on est parti pour 10 km. C'est ici qu'ils font leur choix. Ensuite, on récupère l'ensemble des documents, on les traite informatiquement, on les met dans les caisses et une fois qu'elles sont mises dans les caisses, on les ramène dans la camionnette, on convient d'un rendez-vous pour la livraison. Et donc, on leur apporte les nouveaux documents, on récupère les documents en retour et là, les documents font le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on les traite de nouveau informatiquement pour les passer en retour. Après, on fait un petit contrôle pour voir euh, l'état. Hein, Est-ce qu'ils sont encore en bon état Est-ce qu'ils sont souillés ou quoi que ce soit Est-ce que c'est encore judicieux de les garder dans les collections hein, Si jamais c'est un petit peu obsolète ou, ou autre. Et puis après, bah, on, les, on les remet de nouveau dans, dans les sections pour la prochaine bibliothèque qui va venir faire son renouvellement Voilà, c'est tout bon Le catalogage, c'est une opération indispensable. Lorsqu'on achète des livres, il faut mettre les livres à disposition et pour les retrouver, il faut les mettre au catalogue. Un catalogue, ça, ça correspond au nombre de documents, de volumes que tu as dans, dans ta bibliothèque. Pour les identifier, on crée une notice où vont apparaître des informations concernant le document, c'est-à-dire le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de l'édition, le sujet du livre quand c'est un documentaire et la cote. Voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir retrouver les documents. Alors là, c'est un documentaire. Donc là, j'utilise la due et je vais vérifier. Alors la DUA, c'est une classification décimale qui nous permet d'indexer, donc de faire les cotes pour les documentaires. On crée donc une cote à partir d'un indice numérique qui identifie le sujet ou les sujets d'un document. Maintenant, de plus en plus, on utilise des cotes simplifiées. Ça, c'est dans notre jargon. À force de pratiquer, le... si tu me demandes du jardinage, je saurais que c'est en 635 qu'il faut aller regarder dans les rayons on rajoute et ça c'est indispensable aussi une signalétique avec des grandes thématiques pour que le lecteur puisse s'orienter plus facilement et on est toujours là pour orienter pour expliquer pour retrouver les documents il y a les opaques aussi mais il faut que un lecteur quand il vient à la bibliothèque il puisse s'orienter trouver les romans policiers les documentaires les documentaires on va trouver tous les thèmes possibles et inimaginables. Voilà, ça, ça va de la cuisine aux livres d'histoire, à l'informatique et que sais-je. Et la fiction, c'est vraiment tout ce qui est roman, policier, science-fiction, la BD aussi, ça fait partie de la fiction. Et pour chaque genre, on a un système de cotation bien spécifique. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la direction de la Lecture publique de, à Metz. Donc aujourd'hui, vous allez suivre une formation sur les pourquoi et comment communiquer via Facebook et les réseaux sociaux. À la DLPB, nous proposons chaque année un cycle de formation à destination des professionnels et des bénévoles du réseau. En 2022, le programme de formation tel qu'il a été édité, on a à peu près 18 formations Donc, qui sont soit assurées par des personnes de la direction de l'électure publique et des bibliothèques soit par des cabinets extérieurs. Ces formations-là sont gratuites. Salariés bénévoles du réseau peuvent participer à nos formations. On s'arrange pour que ces formations, généralement, soient réparties autant que faire se peut sur l'ensemble du réseau pour que chacun des bénévoles et des salariés puisse trouver une formation qui soit proche de sa bibliothèque. On a les formations de base pour les nouveaux arrivants, on a la formation responsable pour les nouveaux responsables, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun, formation de base de deux jours, et après, à ça, on va rajouter quatre journées pour le responsable de la bibliothèque. À ça, on va rajouter également ce qu'on appelle des formations à la carte, ça peut être animé avec un raconte-tapis, utilisé un kamishibai, ou alors créé avec le furie du désherbage. Moi, La préparation et plastifiage, des, des les livres jeunesse, les livres qui sont fragiles, qui sont manipulés par les, par les enfants, donc euh, on, place, on préfère plastifier, c'est plus solide. C'est plus solide dans le temps. Oh, c'est drôle parce que vous avez chacun votre technique. Oui. <rire> Il y a encore d'autres techniques, je ne sais pas comment elles font. Avec des pinces à linge. Des pinces à linge. Alors, elle met... Mais Ils tiennent ça. Elles tiennent... mettent des pinces voilà. à linge Oui, ils mettent ça, et là, il ne faut pas que ça, ça part. Et pas nous. Et pas nous. <rire> je ne sais pas, c'est... On ne pas non plus. Moi non plus. C'est vrai que quand on a commencé à couvrir... Euh, on, on couvrait quoi 5-6 bouquins en, en deux heures, pas plus, hein, mais maintenant notre maximum c'était combien en deux heures 80-90, ouais, en entre heures. 80 et 90, oui. Oui, à peu près, oui. Je j'arrive à le faire, Bitouille, là.